Donc vous en sortez très bien tous les deux. Un, un petit mot avant de rentrer dans votre analyse euh, mmh. des marchés actuellement sur, en effet, cette dictature des indices. Parce que vous disiez, nous, on se sent très libre euh, de s'affranchir de ces indices. C'est vrai que euh, les marchés sont drivés, comme on dit en bon français, par euh, cette pression indicielle, cette gestion indicielle qui sert de référence. Vaut mieux mmh. être euh, bah, dans le flot de l'indice, même quand il baisse, que de prendre un risque et de se retrouver à contre-courant. Bah, nous, en fait, chez Mandarine, on a vraiment un parti pris. D'ailleurs, de... c'est la thématique de notre structure. C'est une gestion de conviction. Donc les indices, on est totalement décorrélés des indices et on ne cherche absolument pas, mmh. à, on fait vraiment des choix sectoriels euh, avec ça des ingérant, voilà, exactement C'est ça que c'est Voilà, Donc ce qui peut nous amener effectivement à avoir des périodes plus difficiles euh, puisqu'on fait des impasses complètes sur certains secteurs. Euh, et ça, on peut en parler plus tard si vous voulez. Bien sûr.